Good morning. et ce sera aujourd'hui le 15e de et Si vous souhaitez vous Nous débutons aujourd'hui le 5e Perek de Yevamot. On a un Perek Délicat devant nous. Personnellement, quand j'étudie dans la Gemara, c'est un pack très court, très... Mais, mais, mais alors qu'est-ce que c'est un peu délicat, un peu, un peu trop fin, quoi, parfois. Et Bézart euh... Hachem, on va s'en sortir. Ce qu'on va faire, c'est que pour aujourd'hui, on va déjà introduire très rapidement, simplement, le principe de la Mishnah qui va être ensuite détaillé. Regardez-le. La Mishnah Bête, ça va commencer avec Kaysad, et jusqu'à la fin du chapitre, je crois entièrement, on va tout expliquer. En détail les cas de figure qui découlent de ça. D'accord Pour le moment on a la Mishnah relativement la plus simple. Le principe sur les sont de la Mishnah, il est très simple. Jusqu'à maintenant on a appris que quand je fais le la khalitza à une femme, alors on la considère comme ma femme à part entière, et dans ce cas-là, ses proches-parents me deviennent interdits. Alors que si on était deux frères, Qu'en théorie, pour le moment, on n'avait pas le droit de se marier avec la sœur de la. On était deux frères et on a eu la Yevama qui est tombée devant nous. Et pour le moment, personne n'a le droit de se marier avec la sœur de cette Yevama. Pas question. Elle, est pendant, elle attend qu'on lui fasse le hiboum. Donc elle est un peu considérée comme notre femme. Si un des deux frères va faire le hiboum ou la khalitza, dès lors, la sœur de la Yevama va être permise à l'autre la... à frère qui n'a pas fait le hiboum. D'accord C'est le principe qu'on avait longuement appris. On apprend là un principe important, qu'à partir du moment où tu fais la mitzvah de Yiboum, où tu fais la mitzvah de Khalitza, tu concentres toute la, toute la zika qui était potentiellement sur chacun des frères, maintenant tout est concentré sur, sur celui qui a fait la mitzvah, et tout le reste, c'est comme s'il si, qu qu'il n'y a jamais rien eu, et de ce fait, ils ont de se marier avec les proches-parents de cette femme. Ouais, Je reprends la, la Yéva, tant qu'elle attend qu'on qu lui fasse le ou la khalitza, elle est considérée un petit peu comme la femme à, mo un peu, la mo la femme à moitié de chacun des frères. Mais dès qu'il y en a un qui prend tout, qui va, qui va, qui va faire la, la khalitza par exemple, c'est-à-dire qu'en fait elle était proposée qu'à lui, et tous les autres frères vont devenir permis. Elles vont, vont, vont, tout, et, et, -moi, tous les autres frères vont être permis de se marier avec les proches-parents de cette femme, parce que la Zika finalement, elle n'a pas abouti. D'accord C'est le principe général. Il s'avère donc, de, que d'après ce qu'on est en train de dire, que quand il y en a un qui va faire le hiboum la khalitha, donc, il va lever l'interdit pour tous les frères. Et imaginez maintenant hein, qu'il y avait, euh, prenons le cas, il y a un frère qui a fait la khalitha, il y avait, il y avait deux frères qui, qui étaient préposés au hiboum. Rouven a commencé à faire la khalitha, il a fait la khalitha. Shimon, elle a dit, non, finalement, c'est moi aussi je veux faire la khalita, Il a fait la khalitha. Après, on lui dit, mais Shimon, ce que tu as fait, ça servait à rien, parce qu'elle était déjà... Permise de toute façon, c'est tout. Rouven il a déjà fait la mitzvah de l'Hibou, de la khalitsa, Donc, lorsque tu as fait ça, plus rien. Shimon, il sera bien évidemment permis de se marier avec les proches parents de cette femme. Parce que sa Khalitza qu'il a fait, c'est du bluff. C'est comme si je prends une femme étrangère de la rue, je voulais faire la khalitsa, Et après, ben, j'ai aucun problème à me marier avec sa sœur. Parce que ce que j'ai fait, c'est n'importe quoi. Si c'était pas ma yevama, donc la Khalitza que j'ai fait, c'est pas ma Khalitza. C'est le principe de base de notre Mishnah. Et, et, et maintenant, on va le compliquer un petit peu plus à l'oral d'abord, après on fait tout ça dans les mots, il y a, on a déjà expliqué que Chachamim ont instauré, en plus de la, de la mitzvah de la Torah, de faire soit le hiboum, c'est-à-dire dans un rapport avec la belle-sœur, la yevama, ou soit la Khalitsa de se séparer complètement, de rompre complètement le lien avec le frère en faisant le, le, le, le, le, le rituel de la, de la Khalitsa, de retirer la chaussure, comme on le verra dans la chale plus loin, ça, c'est... Euh, je sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave, je reprends. Il y a le... ouais, ah en plus, oui, en plus que de, de, de ce système que fait. Soit Tu fais le, fait, le... soit tu vas avec elle, ou soit tu lui fais à la khalitsa. Rami m'a a aussi qu'on peut aussi faire le, le... le... le kidushai ma'amar, ou... et le donner un get au ma'amar. Soit, pendant que la femme elle est en train d'attendre que je me marie avec elle, si je vais lui donner des... de l'argent en guise de kidushin, qui ont on des kidushai ma'amar, les Kidushin qui sont que Midera Banan, parce que Minatora, la seule, seule, seule manière de se marier avec la c'est d'aller avec elle. Mais Midera Banan, non, ils ont instauré qu'on va, qu ne pas, c'est une manière trop basse de prendre une femme directement d'aller avec elle, ça fait trop, c'est pas propre. Alors, Rami, on instauré que d'abord tu lui donnes des Kidushin. Ok Imaginez maintenant qu'il y a un frère qui a donné des Kiddushin. La problématique de la mission va savoir maintenant, bah c'est un autre frère qui va venir lui donner aussi des Kiddushin. Est-ce que ce deuxième frère-là a fait quelque chose C'est-à-dire, on va essayer de chiffrer ça, d'accord On a dit la Yébama, elle est à moitié mariée à moi, à moitié mariée à tous mes autres frères aussi, tant qu'elle attend qu'on lui fasse la mitzvah. Quand on va lui faire le, le quand on va faire le -boom, on va la marier entièrement, d'accord Il n'y a pas d'autre. Quand on va lui faire le l'Equidoucheï Mahamar, on va la rapprocher un petit peu plus. Elle était à 50%, à 0,5%, elle va monter maintenant à 0,7%. Bon, alors maintenant, il y a Reuven, lui, il a fait le... le il a donné l'Ekidushé Mahamar, il a déjà rapproché un peu plus sa femme maintenant. Ça veut dire qu'on apprendra plus dans les détails, mais il n'y a plus aucun frère qui pourra faire le le hiboum e avec cette femme-là, en l'état. S'il va faire le hiboum, e c'est toute une histoire, c'est ce qu'on va étudier justement dans ce chapitre. Que, à partir du moment où il a, fait le, il a donné l'Ekidushé Amar, il a un peu plus rentré, il a 600,7, c'est presque sa femme. Du coup, quand toi tu vas faire le hiboum à cette femme-là, tu, tu prends un peu la femme du, du deuxième frère, tu n'as pas le droit de la prendre. D'accord C'est le principe des, des Kidushay ma'amar qu'ils ont fait. Et avec la Khalissa, la problématique de la Michelin va de savoir s'il va donner un guet après un guet ou on va donner des Mahamar après, après un Mahamar. C'est-à-dire, il y a Rachel qui est en train d'attendre qu'on lui fasse le hiboum. Réuven va commencer à lui donner des Kidushay ma'amar. Donc elle était pour le moment à moitié sa femme, elle est devenue trois quarts sa femme. Il y a son frère Shimon qui va lui aussi donner des Kidushay Mahamar. Est-ce qu'en donnant ces Kidushay Mahamar, il a réussi à faire quelque chose ou il n'a rien fait. En l'occurrence, une fois qu'il va, qu va falloir faire la khalitsa à cette femme, on va lui faire la... la, la, la D'accord, finalement, imaginez Rouven une fois qu'il a donné l'équilibre chez Mammar, Shimon est venu la donner l'équilibre chez Mammar. Rouven décide finalement de faire la khalitsa à cette femme. Il va donner d'abord un guet pour le Mammar qu'il a fait. et Ensuite il va lui faire la khalitsa. Et la femme elle va donner leur permis à se marier au, à, à quelqu'un d'autre, un étranger. Est-ce que Shimon lui, à cause de ça, il a malgré tout réussit à interdire les proches-parents de cette C'est vraiment la problématique de la Mishnah. Il y a une mahlouquette sur ça. Rabban Gavnal, va nous dire, ben non, ça sert à rien ce que tu as donné. Tu as pris une femme mariée, tu lui as donné des Kiddushin. Imaginez ma voisine qui est déjà mariée, je, je lui donne des Kiddushin. Pourquoi son son marié la divorce même Elle n'est pas mariée à moi, parce qu'elle est déjà mariée. Si elle est déjà mariée, je ne peux plus faire des Kiddushin avec elle, ce plus ma femme, ça ne peut pas être ma femme. Donc ce que tu as donné, c'est du bluff. Idem, tu avais maintenant réouven qui était un Yavam potentiel." Il a donné le Kiddushé amar. Toi tu viens et tu donnes aussi des Kiddushé et ce que ça sert plus à rien. Imaginez. Imaginez qu'une fois qu'il y a un frère qui appelle le hiboum, il y a son autre frère qui va venir et qui va prendre de force. Il va prendre de force la. La mal lui aussi, il va avoir un rapport avec elle. Il est en train de violer une femme, certes, mais ça ne va pas devenir sa femme. Sa femme, c'est trop tard, c'est la femme de Rouven, on en dit qu'il appelle le hiboum. D'accord C'est le principe. Même idée avec. Celui qui va donner les mahamars, le deuxième qui va venir qui va donner lui aussi des mahamars, ça servira à rien. Ça, c'est la vie de Rabban Gamaliel. Tandis que Chachamim, ils ne vont pas être d'accord avec ça. Pourquoi Parce que Chachamim, vont dire non. Étant donné que... Le principe est comme ça. Étant donné que quand il a donné les kidoshes mahamars, ce n'est pas devenu sa vraie femme. Parce que la femme, elle a encore ce kouka aux autres frères. Alors, ils vont réussir chacun à donner un mahamar et un peu plus à la rapprocher eux aussi. Autant que la femme, elle est, en théorie, initialement, elle est à 50 à, 0, à moitié marié à moitié maria, chacun des frères. Il y en a un qui a pris maintenant, il est passé à trois quarts. Et l'autre, il a donné que des chamars lui aussi, il a pris trois quarts parce qu'on qu va redevenir finalement à retomber à 0,5. Ok C'est un peu l'idée. J'essaye de. Allez, on fait ça dans les mots. Raban Gamliel Ome, Raban Gamliel en scène. En get, achar, get. Velo ma'amar, achar ma'amar. Velo be'ila, achar be'ila. Velo khalitza, achar khalitza. Je vais les prendre tous à l'envers. Parce que les deux derniers, c'est les deux cas qui sont nus à la qu'il n'y a pas de khalitsa après la khalitsa. Soit, tiens, un frère Réhouven, il a fait la khalitsa à la femme. Et à cause de ça, il a interdit les, toutes les sœurs de, de cette femme. Il ne pourra plus se marier avec elle, parce que maintenant c'est devenu sa femme qui l'a divorcée. Lorsque son frère Shimon va lui faire une deuxième khalitsa, la deuxième khalitsa, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien, elle ne fait rien. Et Shimon pourra de ce fait se marier avec la sœur de la Yevama. Okay, ça c'est le diapatralissa après Khalidza. Idem aussi, velo beila beila. Soit, on parle de quoi On parle que Reuven, il a déjà fait le hiboum avec cette femme-là, avec Rachel. Shimon, lui, il a pris la mouche, il voulait lui faire le hiboum, il la prend de force et il va avec elle, de force. Elle n'est pas Zona, elle n'a aucun problème. Il est parti avec elle, de force, il a violé une femme mariée. Cette femme-là, Rachel, reste la femme de Reuven, il n'y a pas de problème. Et mieux que ça, Shimon, il pourra se marier avec la sœur de Rachel, s'il veut, finalement. Il pourra se marier avec Léa. Pourquoi Parce que la, la bia qu'il a fait, le rapport qu'il a eu avec Rachel, n'a aucune valeur de hiboum. De ce fait, ça n'a jamais été sa belle-sœur. Quelqu'un qui viole une famille, il va se marier avec sa sœur. D'accord je, je continue maintenant à marcher à l'envers. Il n'y a pas de ma'mar ma après le ma'mar. Ma C'est le même principe, comme ce qu'on a expliqué cette fois-ci. Une fois qu'il revient, il, donnée, il a donné qu'il queue de chez ma'mar. Ma à la Yévama, Rachel, qui était pour le moment à moitié mariée, maintenant elle est devenue aux trois quarts mariée à Rauvayn et pas aux autres frères. Un autre frère qui va donner des Kiddushé Mamar, ça ne sert plus à rien. Parce que ce que le Mahamar rajoute sur un vrai mariage, sur, le, sur la Yévama, pour l'approcher un peu plus, eh bien ton frère il a déjà fait, donc toi tu ne peux plus le faire ça. D'accord Et dans ce cas-là on revient aussi sur Enget Acharget. -ah Autant que moins m'a instauré qu'on peut donner un Mahamar pour approcher la femme, on peut aussi décider de la, de la libérer à moitié, à faire descendre 0,25 si je reste avec mes chiffres, en lui donnant un get alors qu'elle est Yévama. C'est pas ma femme. Un get ça marche que pour ma femme, pas pour une étrangère. Et même pour une yevama ça ne fonctionne pas selon la Torah. Selon la Torah, le seul moyen de la libérer, c'est de faire la Khalissa. Si toutefois, tu vas lui donner un guet pour l'éloigner un peu plus, tu l'as tu éloigné un peu plus. Tu as fait que maintenant, elle est presque permise. D'accord Tu as, as commencé à la. Et donc, de ce fait, un autre frère qui va venir lui donner un get, ça ne s'appelle pas qu'il a commencé à lui faire la khalitza en l'éloignant un peu plus. Parce que le frère, déjà, il l'a déjà fait. Ce que de faire réduire, l'éloigner un peu plus, mettre un peu plus dehors, il y a un frère qui l'a déjà fait. Toi, lorsque tu vas faire la même action, ça n'aura aucune valeur. D'accord C'est ce qu'il nous a dit que. Ensuite, va enseigne que non. Yesh, lo, Eh bien, ils nous disent, nous, attention. Je commence de nouveau avec la fin. Après la be'ila, après qu'il y a eu un qui a eu un rapport avec elle, avec la Yevama, ou après qu'il y en ait une qui le fait la khalitza, alors bien sûr, il n'y aura plus rien après. Ni get, ni khalitza, ni iboum, ni rien du tout. Parce que dès que tu as fait le hiboum, tu l'as pris en tant que femme. Après, tout ce qu'un qu autre frère pourra faire avec cette femme ça ne servira à rien, qu'il lui fasse la khalitsa, qu'il lui fasse le hiboum, qu'il lui donne un guette, c'est fini, c'est une femme mariée, autant qu'avec ma voisine, si je veux lui faire la khalitsa, je ne m'interdis pas à sa sœur, euh, d'accord C'est le même principe. Ça c'est pour le enbeila akhar beila, velo akhar velo akhar khalitsa Par contre, par rapport au mahamar, il pense à hamim que, s'il y a un frère qui a commencé à donner des mahamars, et donc il est un peu plus rapproché, puisqu'il l'a pas acquise complètement pour le moment, eh bien un autre frère qui va venir et qui va lui donner des mamars, il va lui aussi fonc faire fonctionner son mamar pour le rapprocher un peu plus de lui. Elle va être un peu... Un, autant que je vous ai dit qu'au début, au début, ils étaient deux frères. Il y en a un qui l'a un peu plus tiré vers lui. Et eh bien l'autre, il l'a retiré vers lui. Finalement, il reste au milieu entre les deux. OK Le deuxième mahamar, il a marché. Et l'importance du deuxième mamar qui a marché, pour le moment, ce que la Mégure, elle, elle, elle explique pour le moment, la Michelle explique, c'est le fait que la sœur de Raphaël sera interdite à... Shimon aussi, le deuxième qui fait le du de chez Mammar, ou encore c'est la Nanget. Ok, j'espère que c'était assez clair, et Bézant pour la prochaine Mishnayot, accrochez-vous un peu. Bah, vous prochain, que ça va être au moins séparé en plusieurs petites Mishnayot, parce que quand on étudie l'agma, on se tape une Mishna gigantesque, on a du mal à se retrouver, après on étudie l'agma sur ça. Là, ce ne sera pas le cas, Bézant on traitera les cas un à un, Bézant et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine ça. צדר החל